et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui je l'avoue où j'ai décidé de vous parler un tout petit peu plus de ce que j'ai pu vous dire il y a quelques jours sur ma chaîne youtube sur l'espace aussi page facebook anthony permis un conseil soyez très présent soyez très vigilants parce que demain à partir de midi je déclare l'ouverture officielle de mon site internet anthony permis là dessus bah, je ne peux pas en dire plus encore, je vais garder le suspense. Vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur mon site internet et vous allez voir dessus tout ce que vous allez pouvoir y découvrir. Ensuite, à partir de lundi, j'ai décidé d'être particulièrement généreux avec vous pour vous remercier. Je peux vous dire tout simplement que de lundi jusqu'à Noël, chaque jour, il va y avoir un tirage au sort avec un ou plusieurs gagnants par jour. Tout ça sera fait dans les règles de l'art et évidemment ce sera un tirage au sort. Deuxième nouvelle pour vous particulièrement intéressante, je peux vous dire que ça fait un an jour pour jour que je travaille dur avec mon ami Florian sur la création de ce site internet et particulièrement sur ce que vous m'avez demandé à plusieurs reprises. J'ai reçu plusieurs messages, plusieurs commentaires où vous m'avez dit « Anthony, s'il te plaît, aide-moi » J'ai passé mon code de la route 3, 4 fois, 5 fois, 9 fois. J'y arrive toujours pas. Personne n'est dans la salle de code pour m'expliquer. J'ai pas les bonnes méthodes. S'il te plaît, fais quelque chose. Aujourd'hui, le problème va être tout simplement résolu parce que j'ai décidé tout simplement de lancer ma propre formation sur le code de la route que j'appelle Sprint. Qu'est-ce que vous allez retrouver là-dedans Vous allez retrouver des questions semblables à celles de l'examen. Toutes mes méthodes que j'utilise depuis plus de 10 ans et qui ont aidé plus de 1000 élèves. Vous allez avoir aussi un vocabulaire beaucoup plus simplifié. Mes propres exercices que j'ai décidé de vous offrir dans cette formation qui vont vous permettre de manière pédagogique de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Mes méthodes, je vous les offre dans cette formation évidemment vous devez maîtriser votre véhicule mais ça c'est dans un deuxième temps mais la chape et les fondations que vous devez avoir c'est surtout savoir les règles de circulation à combien vous êtes limité etc je vous dévoile sur cette formation de 258 minutes précisément toutes mes méthodes que j'enseigne depuis plus de 10 ans. Cette année, j'ai décidé de faire preuve de générosité, parce qu'on a largement franchi un cap, c'est celui de dépasser les 35 000 abonnés, et tout ça, je vous le dois. Donc demain, à partir de midi, ouverture officielle de mon site internet Anthony Permis, à partir de lundi, soyez présents sur la page Facebook de Anthony Permis pour des tirages au sort avec des gagnants. On se retrouve très vite les gens, pour mettre tout ça au clair, à plus.